Bonjour à tous et bienvenue sur Sofresh Indiète, la chaîne qui donne la pêche. Bienvenue aujourd'hui au Magic Form d'Avon. Nous allons rencontrer JB Coach pour des conseils d'exercice pour vous permettre de cibler votre amincissement au niveau du ventre. Suivez-moi Bonjour JB, comment Bonjour. ça va très bien toi Ça va, je te remercie. Donc aujourd'hui, on est venu à ta rencontre au Magic Form d'Avon pour que tu puisses nous montrer des exercices qui vont permettre de cibler un amincissement au niveau du ventre. Exactement. Bah, je vous emmène directement à la salle pour vous montrer tout ça. Allez c'est parti. parti, je me mets en tenue Dis moi je te remercie de m'avoir prêté une tenue euh, coach JBB l'effet chrysalide ça, ça. Donc moi c'est JB, je suis coach depuis maintenant trois ans le sport je l'ai commencé depuis depuis que je suis né, je me suis rendu compte que le sport m'a permis justement de me remettre par rapport à mon genou et que je pouvais transmettre ça c'était ça qui était euh, ma, enfin, la priorité dans mon métier. D'accord c'est ce qui ouais. t'a donné euh... Un nouveau but Exactement, je me suis guéri et après je me suis dit je veux que d'autres personnes puissent euh, bénéficier de ça. Alors comment tu travailles Comment est-ce qu'on fait pour te contacter Est-ce que tu te déplaces à domicile Est-ce que euh, tu viens ici à la salle Ici, je fais les cours de cross-training tous les mardis et mercredis. Okay. Ensuite, on va me retrouver beaucoup en coaching à domicile. Et il y a certaines personnes que j'ai l'occasion de coacher ici dans cette salle. Je fais aussi pas mal d'entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent mettre du bien-être au travail et qui me contactent. Soit par site internet, soit les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tu te déplaces dans quelle région Je gravite tout autour de Melun. Okay. À peu près 20 minutes autour de Melun, 20-25 minutes. Je vous le répète, aujourd'hui on va parler d'exercices pour vous permettre de perdre du ventre. Si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à prendre du poids vraiment au niveau du haut du corps, j'ai fait appel au conseil du spécialiste pour qu'on ait les bonnes astuces, les bons gestes pour tout faire sans se blesser. Eh ben, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. parti Allez donc Solène, je vais t'expliquer, et vous expliquer aussi pourquoi il faut arrêter de faire les crunchs. Les crunchs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce mouvement-là. Ah oui, puis ça, ça fait mal au dos en général. Exactement. On va essayer de travailler les tablettes de chocolat. Mais les tablettes de chocolat, ce n'est pas les plus importants. Voilà. Pourtant, en général, c'est ce qu'on cherche à avoir. C'est ce qu'on cherche, mais déjà, ce n'est pas ça qui va vous permettre d'avoir une taille plus fine. Donc, je vais vous montrer comment faire des abdominaux en toute sécurité. Mmh. Et pour venir affiner votre taille C'est notre objectif Vous vous placez bien au sol La tête posée Ce que vous pouvez faire, souvent je l'utilise C'est de prendre une petite brique à mettre sous la tête Comme ça vous avez la tête bien placée Et on va travailler avec la respiration Donc ici vous allez souffler rentrer le ventre Et inspirer le nombril vers le haut Placez vos mains au niveau du nombril Et vous mimez Vous gonflez le ventre, vous soufflez Et vous poussez le nombril Jusqu'en haut vous le faites plusieurs fois, une petite dizaine de fois et une fois que vous maîtrisez bien ce mouvement, on peut rajouter des exercices par dessus pour qu'ils soient un peu plus durs. Donc là, si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que pour faire des abdos et pour affiner sa taille, il faut simplement faire des exercices de respiration Voilà, c'est moins douloureux, vous aurez moins de sensations peut-être de douleur, ça c'est pas plus mal et ça sera beaucoup plus sécuritaire pour vous. Je vous montre une petite alternative pour être un peu plus dur. Ici, vous allez vous placer bien au sol, comme sur le précédent. Vous soufflez, vous rentrez le ventre et vous allez décoller une jambe. Arrivez ici, vous bloquez bien la sangle abdominale et vous allez faire la même chose. Vous inspirez, vous soufflez, vous rentrez le ventre et la deuxième qui décolle tout doucement. On fait le retour, même chose, on souffle. et Jusqu'à là, je n'ai pas relâché la sangle abdominale, elle est toujours bien bloquée. Une fois que les deux pieds sont au sol, là on peut relâcher. D'accord, donc on inspire en levant la première jambe. On souffle. On souffle, d'accord. On ouais. souffle en levant la première jambe. Euh, on en souffle fait, encore je... en levant la deuxième jambe. Exactement. On bloque. En soufflant. Le mouvement se fait toujours quand vous soufflez. Vous inspirez normalement, ça vous n'y pensez même pas. Et vous soufflez, vous rentrez devant. de Pensez à bien rentrer, rentrer, rentrer. C'est ça qui va faire la différence. D'accord. Et entre les deux, on bloque entre les deux, on relâche pas toute la ça. la ceinture abdominale. La ceinture abdominale, ça va être les abdos, ça va être les muscles du dos, le diaphragme et aussi tout le plancher pelvien, donc euh, tous les petits muscles au niveau du bassin. Ok, je vois. À ton tour, Solène. Allez. Alors là, c'est déjà ce qu'on va penser. Je vous l'ai peut-être pas dit avant, c'est on va pas chercher à plaquer le dos complètement au sol. Laisser la courbure naturelle du dos. On fait le premier. Hein. Ouais. Tu souffles et tu rentres le ventre le plus possible. Rentre, rentre, rentre, rentre, rentre, rentre, rentre, rentre, rentre, encore, encore, encore, encore. Bloque une petite seconde en apnée et reprend la respiration, toujours les yeux en direction du plafond pour ne okay. pas vous mettre de tension dans la nuque et tu peux te guider aussi en mettant tes propres mains au niveau du nombril. Ok. Voilà, inspire, souffle, rentre le ventre et pense à remonter le nombril vers le haut, on remonte, on essaye de passer <rire> sous les côtes, ça a l'air de rien mais <rire> ça chauffe bien quand on le fait. On le sent hein, que ça travaille. Hein. Ouais. ouais. Allez on passe au niveau suivant ouais. Ici tu vas faire la même chose en remontant les jambes Donc tu te rappelles, c'est au moment où tu souffles Que tu rentres le ventre, que tu fais le mouvement Alors souffle et tu vas décoller les jambes droites Tout doucement Souffle, souffle, souffle, souffle souffle. Gardez bien la bouche ouverte, hein. soufflez pas avec le nez On est détendu, très bien Inspire normalement Sans relâcher le gainage Souffle et monte la deuxième jambe Le chemin inverse Inspire, tu poses la première jambe au moment où tu souffles pour déposer la deuxième jambe. Ok. Alors là, le tout petit truc que j'aurais pu te rajouter, pas rajouter de vitesse. On n'est pas là pour rajouter de la vitesse et se faciliter la tâche. On travaille vraiment dans la retenue. Donc on retient, on retient, on retient. On bloque. On retient, on retient, on retient. Ok. Donc à chaque fois qu'on fait un effort, en fait, on est dans. Euh, on rentre le ventre et euh, en même temps, on souffle. Voilà, c'est ça. On mmh. souffle, on repousse tout l'air qu'on a, ce qu'on appelle les abdominaux hypopressifs. Bah tu m'as dit que c'était pas bien, recommence. Souffrante le ventre, monte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Très bien, nickel. Même chose, tout doucement, l'autre jambe, parfait. Et le chemin retour pour terminer. Voilà, on retient, on retient, on retient, on pose la jambe. Et le dernier. Et là tu peux relâcher. Great job. Ok, super nickel. Alors tu sais quoi Moi qui suis vachement ouverte aux techniques de bien-être, ça m'a fait penser aussi à des exercices de sophrologie. La respiration, on la travaille là, c'est un effort physique. Mais moi je la travaille aussi beaucoup avec le stretching, donc tout ce qui est bien-être et la posture. La respiration, c'est une des clés que vous vouliez vous renforcer, que vous vouliez vous étirer, que vous vouliez du bien-être. Est-ce que tu as d'autres exercices pour travailler le ventre Allez, je vous en montre un dernier. Allez, vas-y. Alors JB, qu'est-ce que tu vas nous montrer maintenant pour le dernier exercice vous connaissez tous le gainage, je vous montrer une façon de travailler le gainage et la respiration en même temps. Donc déjà pour vous placer sur le gainage, il y a plusieurs façons de faire. Il faut être soit sur les avant-bras, soit sur les mains, ensuite soit sur les genoux, soit sur les pieds. Petit truc en plus, si vous vous mettez sur les genoux, pensez à avoir toujours un espace entre les genoux. Si vous les collez, ici le bassin il va dans tous les sens, vous êtes pas, la colonne n'est pas en sécurité. D'accord ok. Donc moi pour vous le montrer, je vais le faire sur les genoux c'est plutôt une position euh, qu'on va recommander aux débutants de se mettre sur les genoux ou pas voilà, forcément pour, pour commencer c'est une très bonne position pour, euh, pour débuter okay. Et ici on va faire le même exercice que tout à l'heure Donc vous allez souffler, vous allez rentrer le ventre et remonter Vous maintenez deux secondes en tension et vous relâchez Même chose, on souffle, on rentre le ventre, on rentre le ventre, on rentre le ventre On bloque deux secondes, on relâche et donc, après, on peut aussi passer sur les pieds. Faire le même exercice, souffler, rentrer le ventre, rentrer le ventre, rentrer le ventre. On bloque la même façon, on relâche. Et pour ceux qui veulent s'amuser et aller plus loin, vous pouvez le rajouter en bougeant les pieds. Vous soufflez, vous rentrez le ventre, et en même temps, vous allez déplacer une jambe. Tout doucement, on retient toujours. Même chose dans le sens inverse. Vous soufflez, vous rentrez le ventre, et vous ramenez tout doucement. Voilà. Bon bah super JB, je te remercie pour nous avoir fait euh, la démonstration de, de ces exercices. Avec plaisir, c'était un, un bonheur. Alors on vous a préparé une petite fiche récapitulative de ces deux exercices à télécharger sur mon site internet euh, qui s'affiche ici. Et sur cette fiche récapitulative, pardon, vous aurez également le site internet de JB qui est www.jbb.coach. Voilà, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, régalez-vous bien